Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la suppression des utilisateurs par l'eau. Connecté en tant qu'administrateur portail dans mon administration Bokeh, je peux me rendre dans la liste des utilisateurs. Je dispose maintenant d'un nouveau bouton de suppression par l'eau. Supposons que je veuille supprimer tous les abonnés SIGB dont l'abonnement s'est terminé il y a au moins deux mois donc euh, la fin d'abonnement va jusqu'au 20 avril je valide je trouve que j'ai 1765 utilisateurs je peux choisir de supprimer ces utilisateurs Bokeh me rappelle que je m'apprête à supprimer beaucoup d'utilisateurs à partir des critères abonné CJB, si la date de fin d'abonnement jusqu'au 20 avril et Bokeh me rappelle aussi que mon compte ne peut pas être supprimé par cette mécanique. Donc je suis connecté en tant qu'administrateur portail. Ce compte-là ne sera jamais supprimé par cette mécanique. Euh, Bokeh me rappelle aussi quelles sont les données euh, liées aux utilisateurs et qu'est-ce qui va euh, se passer pour elles. Il y a des données qu'on va supprimer en même temps que la suppression de l'utilisateur et des données qui vont être anonymisées, c'est-à-dire... Bokeh garde une trace de ces données là mais on ne peut plus faire le lien avec un utilisateur en particulier je peux choisir de lancer la suppression ok est en train de supprimer si je le voulais je pourrais interrompre la suppression en appuyant sur retour mais les abonnés supprimés jusque là le seraient définitivement Bokeh a fini la suppression de tous les utilisateurs correspondant à CGB jusqu'au 20 avril. Si je clique sur Retour, avec ces critères-là, CGB, Date de fin d'abonnement jusqu'au 20 avril, je ne trouve plus d'abonnés. Ma liste est vide. Si j'enlève le critère de date, on voit qu'il y a encore des abonnés CGB dans ma base de données. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une nouvelle démonstration.